Soyez le bienvenu, pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Si vous êtes là, je dis gloire à Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à une nuit glorieuse ce soir. Premier jour, jeudi, vendredi, samedi. De grandes choses ont été faites par le Seigneur. Ce soir, c'est comme si nous venons pour la première fois. Une grande manifestation. Grande puissance. Visitation glorieuse. Je n'entends même pas la main. Hein. Quelque chose de glorieux vient pour toi. La grande puissance manifestée dans ta vie ce soir. Vous avez tout été sombre. Et on branche. On branche là. Et partout devient clair. Et quand tu te connectes ce soir. Comme tu te branches à Christ ce soir. Partout dans ta vie. Dans ta famille, dans ta communauté, la lumière du ciel va briller. Prions ensemble. Père, nous te remercions ce soir. Nous bénissons ton Saint-Nom. Oh, que tu es puissant, inchangeable. Ce que, que tu as fait dans les années passées, dans les générations passées, les années passées, tu vas tout répéter dans chaque vie, ce soir, au nom de Jésus. Une répétition de ta puissance glorieuse. De ta manifestation glorieuse. De ta visitation glorieuse. Dans chaque vie, ce soir. Dans chaque cœur, ce soir. Dans, dans la vie de chacun, ce soir. Ici, au lieu Alpha, et partout dans le monde, manifeste-toi et visite chacun au nom de Jésus. Et nous repartirons à la maison avec de grandes bénédictions ce soir. Au nom de Jésus, nous prions. Je disais notre pasteur ici, que j'aime... La, la, la langue du Ghana, comme je ne comprends pas la langue, le seul que je comprends c'est Alléluia, Amen. Est-ce que vous pouvez crier Amen. Que Dieu bien pour vous asseoir. Nous venons ce soir encore à cause de la visitation glorieuse du Seigneur. La visitation du Seigneur est comme un diamant qui a plusieurs faces. Il y a telle face, telle face, telle face. Donc nous, co nous considérons les faces, les facettes de la manifestation, de la visitation glorieuse du Seigneur. Et ce soir, comme le Seigneur se révèle à nouveau... Et il nous montre ce qui arrivera lorsqu'il nous visite de façon glorieuse. Vous ne serez pas oublié les bénitions dans ta vie, le salut dans votre vie, la restauration dans votre vie, les miracles dans votre vie, les délivrances dans votre vie. Et la grande réconciliation avec le Dieu Tout-Puissant venant sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Nous avons des attentes avant de venir. Si Dieu peut me toucher, si je peux toucher le Seigneur, les attentes qu'il me touche et je le touche, ces attentes que tu as dans ton cœur, au-delà même de cela, Dieu va le faire ce soir pour toi. Somme 62, le verset 5. Verset 6, Louis II. Oui, mon âme, confie-toi en Dieu, car de lui vient mon espérance. Oui, mon espérance vient de lui. Pas de déception, pas de retard, pas d'échec. Oui, car de lui vient mon espérance. Verset 7 Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai pas verset 8 Sur si Dieu repose mon salut et ma gloire. Le rocher de ma force, mon refuge est en Dieu. Verset 8 il dit, verset 9. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Cherchez en tout temps. Pêcheur en tout temps. Vaincu en tout temps, opprimé en tout temps, aussi pauvre, vous n'avez pas toute la suffisance dans votre vie en tout temps, vous lui faites confiance, vous êtes dans le péché, vous voulez le salut, vous lui faites confiance. Vous êtes dans une fosse, dans la prison, et vous voulez la liberté, la libération. Vous levez les yeux, vous lui faites la confiance. La maladie est si terrible, et personne ne peut vous aider. Vous êtes allé là, vous êtes allé là-bas, vous êtes allé partout. Confiez-vous en lui en tout temps. Vous avez un fardeau qui vous pèse tellement dessus et vous ne savez même pas comment faire. Il dit, ne râlez pas loin du Seigneur, restez, confiez-vous en lui en tout temps. Vous êtes tellement déçu dans la vie et les déceptions se sont accumulées. Vous êtes allé là-bas, déception, là-bas, déception, en haut, déception. Et maintenant, voici le moment. Il dit, confiez-vous en lui en tout temps. Ce soir, vous vous demandez, qu'est-ce qui va arriver Quelque chose de bon va arriver. Parce que vous allez vous confier en lui en tout temps. En tout temps, peuple, confiez-vous en lui. Répandez vos cœurs en sa présence. Dieu est notre refuge. Verset 12. Dieu a parlé une fois. Deux fois, j'ai entendu ceci. C'est que la force est à Dieu. Quand Dieu parle une seule fois, c'est suffisant. Qui est la lumière une seule fois que la, les océans viennent, il a parlé une seule fois, c'est suffisant. Quand il envoie la parole, la parole du salut, la parole de délivrance, la parole de puissance, quand il a déclare une seule fois, c'est suffisant, Dieu a parlé une fois, deux fois j'ai entendu ceci, c'est que la force, la puissance est à Dieu. La puissance pour t'affranchir appartient à Dieu. La puissance pour pardonner appartient à Dieu. La puissance pour créer et recréer ta vie appartient à Dieu. Il a dit une seule fois et il a dit une deuxième fois. La répétition c'est pour l'emphase, pour que tu saches que quelque chose que Dieu dit, il le dit sur son trône au ciel, il le dit avec une puissance créatrice, il le dit avec une puissance irrésistible. Et donc, Dieu a parlé une fois et deux fois, j'ai entendu, c'est que la force appartient de façon continuelle à Dieu. Verset 13 « À toi aussi, Seigneur, la bonté, Dieu est toujours plein de bonté. Par le passé au présent, l'avenir, la bonté de Dieu est toujours pleine. » Et ce soir, Dieu est plein de bonté envers toi. Bonté. Pourquoi avons-nous besoin de bonté? Quand nous sommes allés très loin du bienfaiteur et ne méritons rien. Il est notre bienfaiteur. Il est notre rédempteur. Il est notre recréateur. Et nous sommes tellement allés loin, nous avons même honte de nous-mêmes. Parlons de mérite, nous ne méritons rien du tout. Et c'est en ce moment que la bonté, la miséricorde de Dieu intervient. Seigneur, la bonté, à toi aussi Seigneur la bonté. rends à chacun selon ses œuvres, ce soir nous parlons nos espérances comblées par sa visitation glorieuse. Nos espérances comblées par sa visitation glorieuse. Quelles sont tes espérances J'espère la miséricorde. Ça, ça va venir. J'espère le salut. Ça va venir. J'espère la restauration. Ça va venir. J'espère un miracle. Ça va venir. Dis Amen. Nos espérances comblées par sa visitation glorieuse. Il y a trois choses à considérer rapidement. Premièrement, la promesse accomplie de la visitation du Père. Nous étions très loin de lui, mais il est toujours proche. Mais dans nos pensées, dans nos actions, dans nos comportements, nous étions très loin du Père. Mais il est toujours prêt. Parce qu'il est un Dieu omniprésent. Il est là avec toi. Il est là avec moi. Et il t'observe. Quand tu dis, Seigneur, accomplis tes promesses. Je viens. Tu sauras combien de fois il est proche. Il est prêt. Présent. Notre Père est. La promesse accomplie de la visitation du Père. Deuxième point, le plein privilège de la visitation de notre ami. Notre ami, A majuscule, Abraham avait un seul ami, le Dieu Tout-Puissant. Et Dieu le Tout-Puissant était l'ami d'Abraham. Abraham était l'ami de Dieu. Et le privilège qu'Abraham avait, la plénitude des privilèges qu'Abraham avait, à cause de l'ami du Dieu Tout-Puissant, de l'ami fort, de l'ami qui accomplit des miracles, l'ami créateur. Troisième point, la puissance insondable de sa visitation axée, axée sur la foi. Insondable. Si profonde, vous n'arrivez pas au fond. Si large, vous ne pouvez pas faire le contour. Si élevé, vous ne pouvez pas atteindre le sommet. Insondable. Illimité illimitée dans nos vies. La puissance qui vient agir dans nos vies, elle agit au-dedans de nous. Elle agit autour de nous. Elle agit sur tout ce qui nous concerne. La puissance insondable de sa visitation axée sur la foi. Elle se concentre sur la foi. Je ferme mes yeux. Et je ne sens pas le vent qui souffle. Je sens quand même le vent. C'est la foi. Même si tu ne vois pas. Même si tu ne peux pas toucher ça physiquement. C'est basé sur la foi. Le Créateur est dans sa création à tout moment et partout. à cause de cette foi que nous avons, et la fidélité qu'il a, et la concentration est sur notre concentration, et pour lui c'est la foi, il y aura la manifestation de la puissance ce soir, j'ai dit il y aura la manifestation de la puissance dans ta vie ce soir, voyons les éléments un à un, Premier point donc, la promesse accomplie de la visitation du Père. En Exode 3, verset 7. Exode 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris. Que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dans une part de notre pays, continent d'Afrique, les gens, quelque part, ont dit que quand quelqu'un rit, il pleure également au-dedans. Il couvre cela par le sourire. Il couvre cela la tristesse, la souffrance, la douleur. Les hommes et les femmes ont au-dedans d'eux. Mais Dieu voit l'affliction. Il voit le chagrin. Il voit le cœur brisé. Il voit la douleur que notre sourire... Et nos rires essaient de cacher, de couvrir la douleur de l'échec, la douleur de l'insatisfaction, la, de la douleur du péché, de la souffrance et des chagrins, la douleur d'aller à des endroits que nous regrettons finalement. La douleur des regrets et des remords de nos vies. Mais Dieu voit ces douleurs. Les douleurs de si je savais. Mais il voit tout. C'est privé, c'est personnel, c'est douloureux. Mais il voit tout cela. Mais vous voyez ces enfants d'Israël, quand ils, sortent, ils sont sortis d'Égypte, ils disent, ah, nous nous rappelons les concombres, les oignons, les aim, tout ce qu'on voyait. Mais ils couvraient cela, ils cachaient cela, je connais vos souffrances. Dieu dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris. On ne pleut pas en public, on a l'air dur. on a l'air vraiment fermé, et c'est comme si on s'en fout de ce qui se passe, pourquoi on sourit? On ne pleut pas, on reste debout là, et on regarde droit à la personne qui est devant nous, et tu te demandes aussi, je peux être aussi courageux comme cet homme et cette femme, mais, nous pleurons. Si un petit enfant te frappe, tu ne pleures pas. Si Satan, le grand ennemi, le puissant et fort ennemi, l'ennemi occulte, lorsqu'il te chicote dans la journée, dans la nuit, tu pleures certainement. Et le Seigneur dit, « J'ai vu. » La souffrance et les pleurs, les cris de mon peuple. Que lui font pousser ses oppresseurs. Car je connais ses douleurs. Dieu merci, le connaît. cest Dieu merci, le connaît. Et il apportera le soulagement. Il apportera le rétablissement. Il apportera la restauration il apportera la libération totale pour chacun ce soir au nom de Jésus. Dans le verset 8, il dit, verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Les Égyptiens tourmentaient les Israélites quand ils étaient sous leur domination, quand ils étaient dans leur fosse, de différentes manières. Et ça, c'était pas eux seulement, c'est celui qui vivait en eux, qui disait, la génération, la progéniture d'Abraham n'aura pas le privilège, la puissance, les promesses. Et la terre promise que Dieu avait promise. Voici pourquoi les démons, les mauvais esprits, avaient donc habité chez les Égyptiens. Et ils les tourmentaient. Et véritablement, ils les avaient sérieusement tourmentés. Et Dieu dit, je suis descendu pour les faire sortir. D'Égypte, et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phérisiens, les Éviens et les Jébusiens. Il est venu pour nous faire sortir. Je n'ai pas entendu ton amène. Il nous a fait sortir de cette fosse Des ténèbres, il est venu nous faire sortir. De la condamnation, de la damnation, du diable, de l'ennemi, le Seigneur est venu pour nous faire sortir. Des pleurs secrets, des tristesses secrètes, de tout ce que chacun de nous qu'on est et c'est ce qu'il endure. Ce soir, Dieu est venu pour nous faire sortir. L'heure a sonné. Les démons qui te tourmentaient, t'opprimaient, qui maltraitaient ta vie comme une fleur qu'on arrache et qu'on rend inutile. L'heure a sonné. Il étendra sa main et ils ne pourront plus te toucher. Tu étais tellement éloigné, loin de Christ. La main du diable sera si courte, il pourra toucher les autres, mais il ne pourra plus t'atteindre. Parce que Dieu est venu te donner une, vi une visitation victorieuse et glorieuse. Et cela lui est arrivé. Et ça va t'arriver. Comment cela lui est arrivé exode 12 verset 13 exode 12 13 le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus vous. C'était le sang d'un animal à l'époque. L'agneau qu'ils avaient tué se référait à l'agneau de Dieu qui ôte nos péchés. Jésus-Christ a été donc l'agneau de Dieu qui a ôté nos péchés. Le lendemain, Jean a vu Jésus qui venait et l'a dit Voici, regardez-le, contemplez-le bien, voici l'agneau de Dieu. Qui ôte les péchés, les souffrances, les douleurs du monde. Tout le monde sans exception, l'homme, la femme, garçon et fille, membres de toute famille, ils ont appliqué le sang sur les linteaux de leur maison et l'ange de mort pouvait reconnaître les maisons où le sang de l'agneau a été. et l'ange de mort, quand ils ont vu le sang, ils ont tellement respecté ce sang, parce que ce sang préfigurait, Christ, l'agneau de Dieu, et il ne pouvait pas entrer, toucher, qui que ce soit dans sa maison, et quand tu reconnais le sang de Jésus, quand tu reconnais la puissance, dans le sang de Jésus, quand tu reconnais le salut, dans le sang de Jésus, tu dis, oui, Seigneur, je crois. L'agneau de Dieu est mort pour moi. Peu importe le mal que tu as commis par le passé. Cette connexion au Seigneur. Satan, les démons, les mauvais esprits ne pourront plus te toucher là-bas. Mais le Seigneur leur a dit quelque chose. Il dit, quand vous appliquez le sang, restez dans les maisons où le sang a été appliqué. Ne sortez pas. Je vais aller pour le plaisir. Ne sortez pas. Je vais aller aux soirées de nuit. Ne sortez pas. Je vais aller visiter mon ami d'Égypte. Ne sortez pas. Vous devez demeurer sous la couverture et la protection du sang de l'agneau. Même si vous tremblez, même si vous tremblotez, quelles que soient les agitations physiques que vous avez, restez dedans et le sang est là. Vous êtes sécurisé au nom de Jésus. Quand vous croyez au Seigneur ce soir et vous sortez de cette ténèbre d'Égypte, votre vie aura une nouvelle tournure pour le meilleur. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes. Il y a des gens qui sont très religieux et ceux qui doivent connaître, ils ne connaissent pas. Qu'est-ce qu'ils connaissent? Je connais Somme 23. Je connais Somme 27. Je connais Somme 91. Et quand quelque chose veut se passer, si je mets ma Bible et j'ouvre les Sommes et je mets ça sous mon oreille, c'est terminé. C'est tous ceux qui connaissent ça. Et dit quand je vais me baigner dans la rivière, et dit quand je bois cette eau sainte. Il dit, oh, tout ce qui est mauvais va se disperser. C'est tout ce qu'ils connaissent. Ils ne connaissent pas ce que nous lisons maintenant. Ils pensent que si je vais à l'église le jour de Noël, pendant la Pâque, je suis chrétien, n'est-ce pas? Ils connaissent la religion. Ils connaissent les rituels. Ils connaissent les célébrations. Nous devons connaître quelque chose de plus avant d'aller dans le royaume de Dieu. Avant de sortir d'Égypte pour aller sur la terre promise, pour entrer dans le royaume, pour aller au ciel, il faut connaître quelque chose Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu Vous devez le savoir. Ne vous y trompez pas. Ni les fornicateurs vieux, jeunes, ni les impudiques, occasionnels ou habituels, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés. Ni les infâmes. Verset 10. Ni les... ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Il Nous devons connaître cela. Si tu ne le savais pas, tu le sais maintenant. Que la parole de Dieu ne peut être minimisée et foulée aux pieds par qui que ce soit. Et tu ne peux pas fouler la parole de Dieu aux pieds pour avoir accès au royaume. Ça ne peut pas arriver. Et nous devons savoir sortez de l'Égypte, sortir des ténèbres. Sortir du mal, sortir des royaumes ténébreux de ce monde pour aller dans le royaume de Dieu, voici ce que nous devons connaître, si tu ne peux pas aller dans le royaume de Dieu avec tous ces bagages, alors tu dois les déposer au pied de la croix, tu te répands, tu te détournes de ces choses, tu crois en Dieu qui nous purifie et nous pardonne et qui change nos vies. Et maintenant, tu es sur la voie qui mène au royaume de Dieu. Verset 11. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Et c'est là ce que vous étiez quelques-uns de vous. Vous étiez comme ça. Parce que tous sont péché. Et soient privés de la gloire de Dieu. Alors vous avez fait demi-tour. Pour dire Seigneur je veux le royaume. Je veux aller dans le royaume. Maintenant je sais. Que ces choses vont m'empêcher. Me bloquer. D'aller dans le royaume de Dieu. Et comme tu te réponds pour dire Seigneur je m'abandonne. C'est maintenant toi que j'aime. Je n'aime plus la fornication, l'adultère. J'aime mon Seigneur maintenant. Au-delà de ces caractéristiques, c'est toi que j'aime maintenant de tout mon cœur, de toute mon âme, de toute ma force, toutes ces choses quittent ma vie maintenant. C'est pourquoi il dit, vous avez été lavé, mais vous avez été sanctifié. Vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de Dieu. Ça va t'arriver ce soir. Tu vas abandonner ces œufs du diable, ces activités des ténèbres sérieusement et de tout cœur dans ta vie, et tu viendras devant le Seigneur en croyant que Lui et Lui seul peut t'affranchir, peut te pardonner, et pourra t'aider à devenir sien, et dans le salut la liberté, tu auras Et la promesse du Seigneur qui dit que quelqu'un vient à lui ne va pas le rejeter. Il y aura donc ce changement à cause de la visitation du Père. Deuxième point maintenant. Le plein privilège de la visitation de notre ami. Jésus a dit je ne vous appelle plus serviteur mais ami. Il parlait donc à ses, à, de ses apôtres. Il dit, vous avez laissé tomber tous ces filets. Je ne vous appelle plus pécheur, vous êtes mes amis. Vous êtes détournés des, des ténèbres, vous êtes venus à moi, lumière du monde. Je vous appelle plus serviteur. vous êtes mes amis. Et comme ami qui a la puissance, il va régler tous tes problèmes. Il est venu dans un lieu donné et il les a visités là-bas. Et à cause de la visitation, Jean 5, Jean 5 3, sous ses politique étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Verset 4 Quand un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Quelle que fût sa maladie. Verset 5 Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Verset 6. Jésus, verset 6, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Et l'ange venait les visiter une fois en passant. Et quand l'ange troublait l'eau, une seule personne était sauvée. Imaginez cela, un, ange, un voyage de l'ange depuis le ciel, venant du ciel, venir agiter l'eau. Et une seule personne, chanceuse, avait la guérison. Peu importe la maladie, qui entrait dans l'eau la première, peu importe sa maladie était guérie. Juste une seule personne Maintenant Jésus est venu les visiter, et Jésus est venu te visiter, et Jésus est tellement plus grand que les anges qui venaient. L'ange ne pouvait pas le faire directement, il devait agiter l'eau, et les gens devaient entrer dans l'eau agitée, avant que quelque chose ne soit fait dans leur vie. Mais Jésus n'a pas besoin d'eau pour te guérir. Je n'ai pas entendu ton Amen. L'eau de la bouteille. Il n'a pas besoin de cette eau pour te guérir. L'eau de la rivière. Il n'a pas besoin de, de l'eau de la rivière pour te guérir. Lui-même est le guérisseur. Lui-même est le libérateur. Lui-même est le rédempteur. Lui est celui qui accomplit les miracles. Voyez comment il a fait. Verset 7. Verset 7. Le malade, l'homme impotent, désespéré, lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Vous voyez, il pense toujours à l'eau. Il pense à l'eau qui sera agitée. Alors que Jésus n'en a pas besoin. Il veut que nous déplaçons les yeux de ces choses qui n'ont pas marché depuis 38 ans. L'onction d'eau qui ne marche pas depuis 38 ans. L'eau qu'on répand dans l'eau sainte qu'on a dans la bouteille qu'on répand qui n'a pas marché depuis 38 ans. Les êtres humains sont parfois insensés. Nous manquons de compréhension. Les choses qui n'ont pas marché pour... Pendant ces nombreuses années, et nous continuons à regarder ces choses. Pourquoi ne pas détourner les regards de ces choses Christ est venu et sans tous ces moyens-là, il va toucher ta vie ce soir. Il te guérira au nom de Jésus Verset 8 Jésus lui dit Il ne l'a pas porté Il ne l'a pas touché Jésus est différent Il n'a pas dit d'accord Si tu ne peux pas aller vers l'eau Je vais prendre l'eau et t'amener ça Non Maintenant Tu as l'homme L'homme de Galilée Il va te porter et te jeter dans l'eau quand l'ange viendra, Jésus n'a pas besoin de la descente d'un ange avant d'accomplir son miracle dans ta vie. Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit, marche. Si tu es là-bas ce soir, tu vas entendre ça venant de moi. Lève-toi. » Et tu vas te lever et tu vas prendre ton lit, ta, tes béquilles enlever ton fauteuil roulant et tu vas marcher au nom de Jésus. Tes yeux aveugles. Depuis ce temps là j'utilisais des gouttes d'eau Et je mettais ça un peu un peu Et mes yeux s'empiraient Il n'a pas besoin de verser quelque chose dans tes yeux La seule chose qu'il doit faire il te dira Ouvre tes yeux et tu vas voir Et tu verras Ce temflement là bas Tu touches ça Tu, tu, tu masses ça Tu penses ça On n'a pas besoin de ça ce soir Mais seulement ta main là bas et la main de Jésus sera posée sur ta main. Enflement, disparaît, regarde, ce sera parti. De ta vie ce soir, ça partira au nom de Jésus. Jésus lui dit. l'homme a dit, ils sont miracles, c'est toi le prochain, et Jésus te dit, Jésus te dit, ce qui cogne dans ta tête, et les douleurs que tu sens à la tête, comme si ta tête va se briser, la paix viendra dans ta tête, Jésus me dit, Dis le nom, Jésus me dit, répète, lève-toi, répète le nom, lève-toi, prends ton lit, et marche, qu'est-ce qui va arriver, ce miracle aura lieu au nom de Jésus, verset 9, aussitôt. Aussitôt, je veux que tu répètes ça, non? Aussitôt, ton miracle, c'est quand ce soir? Immédiatement, quand est-ce que tes yeux avec vont s'ouvrir ce soir? Quand est-ce que tu vas te lever et marcher ce soir? Ce fauteuil roulant oh là, là, quand est-ce que nous allons enlever ça de ta vie, et nous allons soulever ça, et nous dirons, oh, regarde tes biais, ce n'est plus pour moi, ce n'est plus pour moi, regarde ta, ta, béquille, ta canne là, ce n'est plus ma canne, Christ a, oh, a pris contrôle de ma vie, et il a dit, lève-toi, et marche, je n'ai plus besoin de béquilles comme pour moi. Le fauteuil roulant n'est plus pour moi. Et toutes ces choses que j'utilisais pour m'équilibrer là. Et même avec les soutiens là, je sais, mais je tombe parfois. Ce soir, il t'a franchi. Aussitôt, l'homme fut guéri. Vous comprenez, s'il fut guéri. Tout ce qui était connecté à toutes les impossibilités de sa vie, tout a été enlevé. Il n'y avait pas de manquement, il n'y avait plus de douleur, il n'y avait plus de déformation, il n'y avait plus rien d'autre. L'homme était complètement guéri. Il prit son lit. Et machin, quand est-ce que tu vas prendre ton lit, marché? Quand est-ce que tu vas ouvrir tes yeux et voir Quand est-ce que tu vas déposer, laisser les douleurs, les maladies, les infimités de ta vie Maintenant, aussitôt. Je ne veux pas vous éloigner de votre miracle. Rapidement, le troisième point. Troisième point, la puissance insondable de sa visitation axée sur la foi. Il ne demande pas de l'argent, il demande la foi. Il ne te demande pas ce que tu n'as pas. Il, il, il veut construire une maison, il veut construire un sanctuaire. Il te dit, bon, si tu veux être guéri, amène de l'argent, l'argent, l'argent. N'amène pas un peu, si tu veux un grand miracle, amène beaucoup d'argent. Christ ne demande pas ça. Tout ce qu'il demande, c'est, est-ce que tu crois que je peux faire ça? Tout ce qu'il demande, c'est la foi. Va acheter quelque chose là-bas. Viens me donner ça. Et quand tu vas me donner ça, le miracle viendra jamais. Combien d'argent as-tu dans ton compte bancaire Va faire tout. Retrait. 90%. Amène ça. Jamais. La foi. Quelqu'un aide-moi à crier. Foi. C'est tout. Et tu crois au Seigneur comme tu crois au chauffeur qui conduit le taxi, tu fais la main au chauffeur. Il te regarde et te dit, tu vas où? Tu dis, je veux aller, tu mentions le lieu. et dit, entre. Et tu rentres et tu, tu es tranquille. Et lui conduit. quand est-ce que tu as fait le test des yeux pour la dernière fois, tu ne lui poses pas la question, et ton permis de conduite, est-ce que c'est actualisé, tu ne lui poses même pas de question, est-ce que tu, est-ce que tu connais le lieu où je vais, tu le connais, tu ne poses pas de question, entre, et tu entres, tu t'assois et tu es tranquille, et il arrive à l'endroit. Jésus dit: Viens, sois tranquille. Où est-ce que tu vas? Je vais pour la guérison. Assieds-toi alors. Qu'est-ce qu que tu veux? Je veux la victoire. Oh, tu es venu au bon endroit. Assieds-toi. Qu'en veux-tu? Je veux la libération de, des attaques sataniques. Oh, tu es venu au bon, à la bonne personne. Assieds-toi là-bas. Alors, il, te, il nous dit, son nom, la foi en son nom, amène à la mention de son nom, et nous sommes là. Ce soir, tu es là. Ce soir, je suis là. La puissance insondable de sa visitation axée sur la foi. Acte 14, verset 7, en acte 14, verset 7, « Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. Et ils y annoncèrent Jésus, le sauveur, le guérisseur, le libérateur. » Celui qui accomplit les miracles, là, ils y annonçaient la bonne nouvelle. Voyez le verset 8. À l'Istre se tenait assis un homme, impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Verset 9. Il écoutait parler Paul. Tu es, es, es cet homme-là ce soir. Tu es cette femme-là ce soir. Tu es cette personne-là ce soir. Tu écoutes la prédication de la parole de Dieu. Et Paul fixant les regards sur lui. Et voyant qu'il avait la foi... Pour être guéri. Comment est-ce que Paul a vu ça? Paul prêchait la bonne nouvelle. Il était excité en le prêchant. Et il a regardé l'homme. L'homme a commencé à sourire. Aujourd'hui, c'est mon jour. L'homme a commencé à se réjouir. Il était si excité. Il était en train de caresser ses pieds. Il essayait d'étendre les pieds, paralysés. Il, il, il renfrognait la mine parce que la douleur était forte. Il a détourné le regard de ces choses. Il regardait Paul attentivement, avec excitation, espérant quelque chose. « Oh, Aujourd'hui, c'est mon jour. » Et quand Paul l'a regardé, ils pouvait voir l'espérance qui sortait de ses yeux. Je vois cette foi en toi ce soir. Je vois cette attente dans ta vie ce soir. Tu sais dans le cœur de ton cœur. Tu sais dans le lieu le plus profond de ta vie. Que ce Jésus va me sauver ce soir. Il va me guérir aujourd'hui. Et il va transformer ma vie aujourd'hui. Et fixant le regard sur lui. Et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. Voyez le verset 10. Verset 10. Dis d'une voix forte, dis d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Il n'a même pas touché, il n'a pas versé l'eau sur lui, il n'a pas touché son visage, il n'a pas secoué, il n'a pas poussé, il est resté là où il était. Et le paralytique qui n'avait jamais marché dans sa vie était là où il était. Mais Paul a vu qu'il avait la foi pour être guéri. Et c'est toute c'est la foi, c'est une question de foi. Et qu'il y a la connexion entre celui qui écoute et celui qui parle, celui qui parle a la foi et tu seras guéri. Toi, tu as la foi que tu seras guéri. L'orateur et celui qui écoute sont en accord. Et si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, sur quelque chose, quand vous demandez au ciel, le ciel le fera pour vous. Alors, ton heure a sonné. Tu as la foi pour être sauvé. Tu as la foi pour te pardonner, tu as la foi pour te affranchir. Christ a payé le prix, le prix pour toi, pour que la bonne nouvelle du salut soit ta possession et ton expérience. Aujourd'hui, le salut. Aujourd'hui, le pardon. Aujourd'hui, la rédemption. Aujourd'hui, ton nom sera écrit dans le livre de vie. Maintenant, quand Maintenant, quand est-ce que tu seras sauvé Quand est-ce que tu seras pardonné Et tu ne vas pas continuer à pour compter, je suis pécheur, je suis pécheur. Ton langage doit changer quand Dieu a changé ta nature. À partir de ce soir, ta vie sera différente. La tête baissée, les yeux fermés. Ton salut est venu. Parce que ton sauveur est venu. Tous ces mauvais jeux que tu ne connaissais pas avant, t'empêcheront d'entrer dans le royaume des cieux. Maintenant tu sais, tu dois les abandonner. Tu dois les rejeter. Tu dois les abandonner. Et tu dois invoquer le nom du Seigneur Et tu seras sauvé ce soir Tu veux cette liberté totale Ce salut Le pardon N'est pas tout tu es Lève cette main Voici ton jour du salut Lève cette main Lève ta main Que Dieu te bénisse Que Dieu te bénisse là-bas Que Dieu te bénisse là-bas ce soir, c'est ta soirée. Si tu lèves ta main, alors mets-toi debout. Tu lèves ta main, alors lève-toi pour le pardon. Lève-toi pour ton pardon, pour ton salut, pour ta rédemption, sachant que ces choses vont te conduire en enfer et tu ne veux pas aller en enfer. Tu veux te répandre, tu veux abandonner les péchés et tu entres dans le royaume de Dieu. Dieu t'attend, il veut que tu aies ce salut, il veut que tu te détournes de cette mauvaise chose et que tu viennes dans la justice de Christ. Toujours debout. Nous allons prier ensemble. Père au nom de Jésus. Le grand Dieu. Tu es un Dieu gracieux. Tu aimes toutes tes créatures. Même si sont pécheurs. Tu ne veux pas qu'ils périssent dans le péché. Tu veux les sauver, les pardonner. Tu veux les justifier et transformer leur vie. Comme ils indiquent en levant la main, je prie que ce pardon, que ce salut vienne sur eux maintenant au nom de Jésus. Je prie que tu les sépares de leurs péchés et tu sépares les péchés de leur vie. Je prie que tu les purifies. Je prie que tu le transformes et changes leur vie. Pour que ta grâce vienne dans leur vie. Et que les mauvaises choses qu'ils faisaient par le passé, les mauvaises choses qu'ils disaient avant, les mauvaises choses qu'ils buvaient avant et les mauvaises choses qu'ils fumaient avant, que tout ce pouvoir soit brisé de leur vie au nom de Jésus. Comme ils croient à la mort et au sang de Jésus-Christ, lave et purifie-les de tous leurs péchés. Donne-le le salut. Donne-le la joie du salut. La paix dans le salut. Et la victoire dans le salut. À la radio, ceux qui écoutent. À la télévision, ceux qui suivent. En ligne partout. Ceux qui abandonnent leur vie à Jésus-Christ maintenant. Que ce salut vienne dans leur vie, dans sa plénitude. Merci Seigneur pour l'exhaustion. Au nom de Jésus, j'ai prié. Que Dieu vous bénisse. C'est fait. Toujours debout, nos conseillers sont là. Et les conseillers vont prendre vos détails. Et nous verrons comment vous aider. Pour être affirmé, Pour être ferme. Dans ce grand salut que Dieu vous a donné. Que nos pasteurs. pasteurs prennent maintenant le relais. Avant l'heure de la prière pour les miracles. Vous avez pris la plus grande décision de votre vie. Donc, écoutez les conseillers et ils prendront les informations requises pour que nous puissions vous aider à tenir dans votre foi. Donnez-les les informations correctes. Donc n'importe où nous sommes, dans nos nations, dans nos pays, dans nos régions, là où nous sommes sur le champ de croisade, donnons la chance à ceux qui ont donné leur vie au Seigneur ce soir de remplir les formulaires et donner les informations correctes. Si vous pouvez remplir vous-même, remplissez, ou bien conseillez, aidez-les à remplir ces formulaires. Donc conseillers, occupons-nous rapidement de ceux-là qui ont donné leur vie ce soir. Là où vous êtes dans l'église locale, sur le champ de croisade où vous êtes en plein air, Faisons-le rapidement s'il vous plaît. vous suivez en ligne et vous avez donné votre vie au Seigneur. Après le message ce soir, il y a un lien qui s'affiche. Cliquez dessus et il y a un formulaire. Une page va s'afficher. Vous pouvez la remplir. Vous, vous aurez la possibilité de cliquer et avoir la version française. Vous qui êtes en ligne et qui suivez en français. Mais si vous êtes à la radio ou sur une chaîne de télévision locale, et vous avez dans votre vie à Christ, il y a des numéros, de téléphone qui vous sont communiqués, vous pourrez donc les contacter, ou bien vous pouvez écrire à ce numéro, plus 234 91 54 44 92 63, je reprends, plus 234 91 54 44 92 63. C'est un numéro de contact à l'international. Dans vos pays respectifs, à la radio ou à la télévision, vous suivez. Il y a des numéros qui vous seront communiqués. Contactez-les pour qu'on puisse vous aider à grandir dans le Seigneur, à maintenir votre foi en Christ. Conseillers, occupons-nous de ceux qui donnent leur vie au Seigneur. Il y aura un banquet spécial pour ceux qui suivent en ligne de par le monde, ceux qui donnent leur vie à Christ. Tout au long de cette période, il y aura un programme spécial pour vous, le 30 avril 2023. Le pasteur sera joyeux de vous savoir connecté pour ce banquet spécial. Est-ce que vous avez fini Placez votre foi, placez vos regards sur Christ ce soir. Croyez à la prière qui est sur le point d'être faite. Amen. J'ai dit l'amen pour vous déjà. Nous crions avant que les murailles de Jéricho ne tombent. Nous croyons dans nos cœurs qu'une fois que nous allons mentionner le nom de Jésus, ta guérison est venue. Et quand Paul a regardé l'homme, et l'homme était plein d'espérance, et il savait qu'il avait la foi pour être guéri, il a dit, « Lève-toi sur tes pieds. Et il se leva d'un bond et marcha. Ça c'est toi, non? Ses yeux aveugles vont s'ouvrir. Les pieds paralytiques auront la force. Toute douleur va disparaître. Je me réjouis avec toi. C'est fait. Lève ta main et impose la deuxième main là où tu as le problème, le défi, la maladie. Sous-muet, tu es guéri. Paralytique, paralysé, tu es guéri. Aveugle, tu es guéri. Maladie incurable, tu es guéri. Une main levée et tu mets l'autre main là où tu as le problème. Père, au nom de Jésus. Nous savons que c'est le moment de la manifestation de ta puissance dans chaque vie. C'est pourquoi, Seigneur, je prie, touche chacun de façon miraculeuse au nom de Jésus. Ceux qui ont l'insanité, guéris-les maintenant goître guéris-les maintenant. Enflement sur n'importe quelle partie du corps, guéris-les maintenant. Tuberculose, VIH, SIDA, guéris-les maintenant. Cancer, ulcère, guéris-les maintenant. Hernie, soyez guéris maintenant. Ulcère, sois guéri au nom de Jésus. Paralysés, soyez guéris au oh nom de Jésus. Sourd et muets, soyez guéris au oh nom de Jésus. Les aveugles, soyez guéris au oh nom de Jésus. Quel que soit le nom de ta maladie, de l'infimité, Dieu te touche maintenant. Tu es guéri. Tu es délivré. Tu es affranchi. Comme tu entends le dernier Amen maintenant, le miracle sera dans ta vie. Merci Seigneur. Nous savons que c'est fait pour lui, pour elle, pour les garçons, pour les filles, pour toute forme d'infimité. C'est fait, c'est guéri au nom de Jésus. Miracle partout, guérison partout, confirmation, manifestation, l'opération de l'Esprit, partout maintenant ce soir, au nom de Jésus. Merci parce que je sais que c'est fait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je l'ai eu. Dis, je l'ai eu. Répète, je reçois. Vois-le dans ta vie et donne ton témoignage. Ça a lieu. C'est fait. Examine-toi. Examine-toi. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le maintenant. L'instruction, au dernier Amen, quelque chose va arriver. Et c'est fait. Examine alors. Si tu n'arrives pas à te courber, couvre-toi. Si tu ne peux pas voir, ouvre tes yeux, tu vas voir. Sois comme Pierre. Regarde, le paralytique à côté de toi. Prends sa main et dis Lève-toi pour marcher. Sois comme Paul, voit cet homme assis à côté de toi. Il a la foi, mais ne peut pas bouger. Dis-lève-toi et mange. Il va marcher. Examine ce garçon. C'est fini. C'est parti. Si tu vois, crie à mer. Ton âme va tirer ton miracle. J'ai dit ton amène va attirer ton miracle. Je vais entendre grand-mère. Alors examine-toi. Quelque chose est arrivé. Il y aura valeur de miracle ce soir. Ce que notre père a dit sera accompli. Ça se passe. Examine-toi. Je veux entendre la main là-bas. Chantez maintenant. C'est le Seigneur qui a l'œuvre. Pour toi en route. Oui, un hein, bon match là-bas.